Merci Seigneur pour ce temps que tu rends possible. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire te revienne pour ce temps que nous allons passer en ta présence, Père. Je te rends toute la gloire, Père. Parce que tu prends le contrôle. Prends le contrôle par ton esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci infiniment pour tout. Saint-Esprit, à toi la gloire, parce que tu sièges au milieu des mondes de ton peuple, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es pour nous un abrissure, tu es pour nous un refuge. Je veux élever ton nom, Seigneur, ce soir. Béni sois-tu, Père. Shalom, shalom, excellent enfant de Dieu. Shalom, famille. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'éternel est pour cette personne un refuge. L'éternel est pour cette personne un abri sûr. C'est par ce cantique que nous allons commencer. Ce temps d'adoration. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr L'éternel Dieu pour moi, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, il est pour moi. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, je dis que l'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Peu importe le temps difficile, peu importe la maladie, je dis que l'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi en ce temps, en ce moment même? Oui, peu importe ce que tu traverses mon frère, ma soeur, peu importe. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, dis simplement, déclare que l'éternel Dieu est pour toi un abri sûr. Il ne t'a jamais abandonné, il t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Notre Dieu a dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Lui, l'éternel des armées, est avec nous dans ces temps difficiles. Déclare avec moi et chante ce cantique de tout ton cœur. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr, oh oui, l'éternel Dieu est pour moi un abri sûr, oh, l'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Je le crois dans ma vie. L'éternel Dieu est pour moi. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi. Un abri sûr. Dieu est pour nous un appui sûr, notre Dieu est pour nous un refuge, il a pour nous un soutien. Comme même la terre tremble et que le monde est bouleversé, enfants de Dieu que nous sommes, nous demeurons toujours dans la paix. Parce que le Dieu que nous servons, que nous adorons, est le Dieu de paix. Il nous communique sa paix. Malgré tout ce qui se passe, notre Dieu nous donne sa paix. Nous devons adorer notre Dieu de tout notre cœur, dans la vérité et dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Adorons notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Ses bontés ne s'épuisent jamais, jamais. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Raison pour laquelle nous devons adorer ce grand Dieu-là, ce Dieu merveilleux celui-là même qui combat pour nous dans le secret et qui nous donne de remporter des victoires. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Ne nous, nous inquiétons de rien, mais faisons-lui confiance. Alléluia. Ne t'inquiète de rien et n'ai aucune crainte. Chante ce cantique avec moi. Ne t'inquiète de rien Et n'aie aucune crainte La joie vient le matin Les problèmes du temps. Reprends encore ce refrain Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte La joie vient le matin Les problèmes du ganton Car il y a un ami nommé Jésus Qui sûr à toutes tes larmes et même si ton cœur est brisé, lève l'aime et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Repète, répète, reprend ce cantique de tout ton cœur, ne t'inquiète de rien en ce temps difficile, ne t'inquiète de rien, même si tu passes par les épreuves, ne t'inquiète de rien, car ta vie se trouve entre les mains du Seigneur, le Seigneur prend soin de toi, il se souvient de ta situation, il agit, il agit, notre Dieu est fidèle, chante ce cantique encore avec moi et adore-le, adore-le de tout ton cœur, ainsi tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Ne t'inquiète de rien Et n'aie aucune crainte La joie vient le matin Les problèmes ne durent que temps Ne t'inquiète de rien et n'ai aucune crainte, ma soeur. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes.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 Ma vie est on ses avec. parce que tu dis que tu es avec nous, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur, tu prends soin de nos vies, tu prends soin de notre situation, malgré les temps difficiles, je vais encore dire à quelqu'un de ne point s'inquiéter, car Jésus, Jésus prend le contrôle, Jésus prend le contrôle, Jésus prend le contrôle de nos vies, Alléluia oui, excellent, enfant de Dieu, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Adore le Seigneur, adore, prostène-toi devant sa face. Lève les mains, adore-le de tout ton cœur. Le Seigneur prend plaisir à cela. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il s'appelle Jovan Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Si ce soir même tu as un mal quelconque, il te suffit simplement de croire à Jéhovah Rapha, de dire Seigneur guéris-moi, Jésus guéris-moi, simplement en adorant le Seigneur, le Seigneur va se souvenir de toi, de ta maladie, il va te guérir, il va te délivrer, il te donnera la force de l'adorer et tu rendras témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie aujourd'hui, en ce mois de février qui commence, lui le Seigneur nous donne sa victoire, la victoire sur la maladie, sur les difficultés, il nous donne la victoire sur tout ce qui pourrait être obstacle, faire nous faire obstacle, le Seigneur nous donne la victoire parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de victoire, il s'appelle Jéhovah, Nissi. ici. Continuons d'adorer ce grand Dieu, continuons de célébrer ce grand Dieu parce que nous avons foi en lui, nous savons que le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Nous ne nous inquiétons plus. Nous adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon âme soupira près toi et mon esprit oh. Toi, seul est le désir de mon cœur, et je dis, je suis à toi, mon âme, mon âme, soupirée et toi Wa si je vis, c'est pour t'adorer, c'est pour te servir, c'est pour te célébrer Seigneur, parce que tu es ma raison de vivre tu es ma raison d'être Seigneur si je vis, c'est grâce à toi, Seigneur, c'est un privilège pour moi, Seigneur, de t'adorer pendant que d'autres ne peuvent même pas lever la main ni parler, d'autres sont cloués sous les dans les hôpitaux mais Seigneur, tu me fais grâce aujourd'hui. Je suis en vie, je suis en, en, en bonne santé, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour cette faveur que tu m'accordes, me, tu Père. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, oh Dieu, de pouvoir te parler, de pouvoir te célébrer, de pouvoir t'adorer, grand Dieu. Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer simplement. Si je vis, c'est pour te servir. C'est une grâce. C'est une grâce au oh Dieu. C'est une faveur que je reçois de ta part, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu accomplis chaque jour dans ma vie. Oh Dieu, lorsque je lève les yeux vers les montagnes, Seigneur, le secours me vient de toi. Oh Père, à qui il tu ce n'est qu'à toi. Tu es le Dieu, tu es la solution à mes difficultés, tu es la solution à mes problèmes, tu es la solution à ce siècle présent. Seigneur, c'est toi qui interviens, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui agis, c'est toi qui restaure, c'est toi qui renouvelle. Oh Dieu les cœurs, merci infiniment. Seigneur, parce que tu es là parmi nous, tu es présent parmi nous, tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos maisons, tu es présent dans notre pays, tu es présent partout où nous sommes, Père. Tu es avec nous. Comme tu l'as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Père, je crois que tu es là. Tu es présent dans la vie de ma soeur. Tu es présent dans la vie de mon frère. Je te rends toute la gloire, Père. Et Seigneur, je ne cesserai jamais, jamais de t'adorer, de te louer, Père. Merci, Père, parce que tu es présent. Tu transformes les vies. Seigneur, tu es présent parmi nous pour renouveler, pour restaurer. Oh Dieu! Merci pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. A toi la gloire, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Seigneur, merci, merci infiniment. Car tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'attends. Tu es là, transformant toutes nos vies mon cœur t'adore, je t'adore, tu es là, guérissons les malades, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Ma sœur t'adore, mon frère t'adore. Tu es là, agissant dans ce tu fais, je toi, toi le Dieu grand, le Dieu de miracles, le Dieu de victoire c'est ce que tu es dans nos vies Seigneur, c'est ce que nous confessons chaque jour, oh Dieu de notre espoir oh Seigneur, acquérions nous si ce n'est qu'à toi Père, merci pour ta présence dans nos vies Seigneur, ta présence nous fait du bien ta présence nous vivifie ta présence nous guérit ta présence nous restaure Seigneur Oh, nous prenons plaisir dans ta présence, Père. Merci infiniment pour ce que tu fais, pour ce que tu es, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu es tout pour nous. Oh Dieu, nous regardons devant, nous ne voyons personne. Nous, nous regardons derrière, nous ne voyons personne. Nous regardons à droite, à gauche, personne. Seigneur, tu es toute notre vie, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Agis, agis, agis en notre faveur. Oh Dieu, agis en la faveur de quelqu'un qui traverse un moment difficile. Souviens-toi, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi, souviens-toi de mon frère, Père. Oh Dieu, agis, agis. Pendant que mon frère t'adore, pendant que ma soeur t'adore, Seigneur, règle son problème. Oh Dieu, viens, viens résoudre le problème, Seigneur, qui est là. Oh Dieu, toi, qui es la solution. À tous, nos, à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Seigneur, viens agir, viens agir, car tu prends plaisir à cette adoration-là, tu prends plaisir à cette louange, au oh Dieu. Seigneur, je me souviens de Anne qui n'enfantait pas. Seigneur, elle passait son temps à murmurer, à parler, à prier. Seigneur, dans, dans cette persévérance et cette foi, tu t'es souvenu de Anne, tu lui as donné un enfant, elle qui était stérile. Seigneur, ce que tu as fait pour Anne, tu peux le faire aujourd'hui pour quelqu'un, pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur. Car tu es le même, tu n'as point changé. Tu es le même Dieu qui est intervenu en la faveur de Anne, Seigneur, qui l'a rendu féconde. Tu peux le faire aujourd'hui pour quelqu'un, Seigneur, qui se trouve dans cette même situation. Seigneur Dieu, je t'en supplie, souviens-toi de cette personne. Seigneur, souviens-toi de cette personne, oh Dieu. Souviens-toi de cette personne, oh Dieu. Moi j'ai foi en toi. Ma soeur a foi en toi. Crois en toi. Crois en ta puissance. Crois en ton miracle, Seigneur. Nous croyons que Seigneur, tu vas encore intervenir aujourd'hui parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Anne, ah, tu le fais aujourd'hui pour quelqu'un d'autre, oh Dieu. Mais c'est pour ces témoignages, pour ces témoignages qui seront rendus. En ton honneur, Seigneur, pour ta gloire, pour tirer d'autres âmes à toi, pour gagner des âmes à toi. Seigneur, pour dire au monde entier que tu es la solution. La solution se trouve entre tes mains, parce que tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Dieu, merci. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Quand le temps ton, ton sonne pour quelqu'un, Seigneur, tu agis. Oh, tu n'es jamais en retard sur ton temps. Merci infiniment, Seigneur, pour ce moment. Oh, qui fait du bien certainement à quelqu'un, qui me fait à moi du bien. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, par ta présence, nous sommes restaurés. Par ta présence, Seigneur, nous recevons la paix, la joie, oh Dieu. Tu nous communiques ces choses-là par ta présence. Seigneur, ça, nous fait, ça fait du bien de demeurer dans ta présence. Oh Dieu, merci infiniment pour ce que tu fais. Tu as accompli, tu continues de faire dans la vie de mes frères, de mes sœurs, dans ma vie, Seigneur. Béni sois, tu Père. Seigneur, à toi, la reconnaissance à toi, Seigneur, la louange au Dieu. Chantez avec moi ce cantique pour rendre grâce au Seigneur, pour une gloire au Seigneur, à celui-là même, oh, qui prend soin de nous, à celui-là même qui veille sur nous, à celui-là même qui nous écarte du danger, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. Emmanuel, tu es avec nous. Célébrons ce grand Dieu. Encore à travers ce cantique merveilleux. En son honneur. Pour tes bontés dans ma vie. Et ta grâce infinie. Tu peux dire. Reçois ma louange. Dix mille ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Mmh. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. De là où tu te trouves, lève les mains en signe de reconnaissance au Seigneur et dis-lui merci, adore-le avec ce cantique pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Re Des mille langues ne peuvent suffire Pour te dire merci Reçois ma louange oh, Toi qui guéris les malades Et qui fais toutes choses à merveille Reçois ma louange Connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, sois ma louange, que pourrais-je t'offrir? Ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir en oh, ce mois de février Ô oh, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois ô oh, Seigneur, reçois Seigneur, reçois... HUH Dieu-là, elle lui dit « Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie, pour ta fidélité, Seigneur, pour la guérison que tu opères, pour ton miracle que tu opères, Seigneur, est-ce que tu peux lever les mains vers lui Est-ce que tu peux lever, excellent enfant de Dieu, bien-aimé, adorateur, adoratrice, tu peux lever les mains vers le Seigneur et lui dit merci en signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire simplement, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ma reconnaissance. Que pourrais-je t'offrir au oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et qui continues de faire tant de merveilles pour moi Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire simplement merci, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Toi qui es fidèle à tes promesses, merci infiniment, Père, parce que tu me donnes de rentrer dans mes promesses, dans mes bénédictions. Seigneur, merci, parce que cela se manifeste, se manifeste dans ma vie. Reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, reçois ma reconnaissance, reçois ma gratitude pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as accomplis, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te suis reconnaissante, oh Dieu. Merci infiniment pour ta présence qui ne cesse de me faire du bien. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu me nourris. Tu me nourris par ta présence, Père. Béni sois-tu. Continuons d'adorer, continuons d'adorer ce grand Dieu-là qui fait des merveilles pour nous, encore dans ce mois de février, qui nous fait grâce, qui nous donne vraiment de, de, de vraiment découvrir. Vraiment, sa grâce qui nous donne vraiment beaucoup de choses encore, de voir beaucoup de choses encore. C'est le Seigneur planifié pour nous, des chemins vraiment de joie et non de malheur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. En tout cas, ayons toujours confiance au Seigneur. Nous, nous inquiétons de rien. Faisons-lui confiance et mouvons-le, adorons-le, célébrons-le, célébrons-le, charge dans nos vies. Car le Seigneur prend plaisir à cela. Nous allons ensemble dire qu'il est Yahweh de nos vies. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es. et on te Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia. Celui que nous adorons est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne délaisse jamais ses enfants. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle, oui, bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à ses promesses. Et ses promesses pour, lui, pour nous sont oui et amen. Ses promesses pour nous sont oui et amen. Nous devons continuer à l'adorer pour toutes ses promesses dans nos vies. Car nous savons que notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne va jamais nous abandonner. Il sera toujours là pour nous, il sera toujours avec nous. Oui, le Seigneur est fidèle. Même si nous demeurons fidèles, infidèles, lui demeure toujours fidèle. Notre Dieu est bon. C'est la raison pour laquelle nous le louons, nous l'adorons, nous le servons, nous le célébrons. Alléluia. Il est fidèle pour notre famille. Il est fidèle dans, dans, dans tout ce que nous faisons. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Montre toujours sa fidélité. Notre Dieu est bon. Sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Sache que le Seigneur, même si tu penses qu'il t'a abandonné, ne t'a pas abandonné, jamais ne va t'abandonner. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, le Seigneur te dit que la victoire est là, est au bout. Après cette épreuve, la victoire est là. Après cette épreuve, la victoire est là. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses la vallée. Notre Dieu ne t'a pas abandonné, notre Dieu est avec toi. Oui, au bout de cette vallée, au bout de cette difficulté, il y a la victoire. Le Dieu de victoire est là. Le Dieu de victoire est là. Il est toujours là. Il est toujours avec nous. Le Dieu de victoire, prend soin de nous. Oui, notre Dieu est même. Est bon. Il, est bon. Il, est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Que tes vives eaux oh, et non de mon âme. Invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos vies. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis, nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons que tes vives eaux et non de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Oui Seigneur, mes soucis, je dépose à tes pieds ta maladie. Je dépose te à tes pieds les difficultés de la vie. Je dépose te à tes pieds les épreuves. Oui, Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose au oh Père. Parce que je sais que tu prends soin de moi. Donc vieux nom de ma vie. Jésus, Jésus, je t'appelle au secours. Jésus, Jésus, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle de mes pensées, à prendre le contrôle de tout ce que je fais. Oh Jésus, je t'appelle Jésus, Jésus, Jésus. Tu verras ma gloire dans ta vie, Père, tu m'as dit, Père, tu m'as dit que si je crois, je Année encore seigneur fais moi voir ta gloire dans ce mois de février seigneur fais moi voir ta gloire devant toute situation seigneur fais moi voir je déclare ta gloire quand tout va mal Seigneur fais-moi voir ta gloire dans ma famille oh, Seigneur fais-moi voir ta gloire dans mon pays Seigneur fais-moi voir ta gloire mes projets seigneur fais-moi voir ta gloire tu peux citer tout ce que tu veux dire au oh Seigneur Seigneur Seigneur fais-moi voir ta gloire au oh Seigneur Seigneur fais-moi comme c'est difficile, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu me la pro De l'espoir encore pour nous. Alléluia, Alléluia. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, ma sœur. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, sèche tes larmes, il t'aime encore, sèche tes larmes, il t'aime encore, Jésus t'a pas délaissé, il t'aime encore, Jésus t'a pas délaissé, il t'aime encore. Quel que soit le problème que tu vis, il t'aime encore. Quelles que soient les difficultés, il t'aime encore. Peu importe ta maladie, il t'aime encore. Peu importe tes problèmes, il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore, ma soeur. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Ne t'inquiète plus, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore Jésus t'a pas délaissé Ce sont des épreuves Il ne t'a pas délaissé Si tu pleures, sèche tes larmes Son amour est grand encore pour toi Oh ma soeur, Jésus t'aime Il t'aime il t'aime, mon frère, Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime, il ne t'a pas délaissé, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, comme tu le penses, Jésus t'a pas oublié, il t'aime. Jésus t'a pas oublié Il t'aime mon pauvre. Je sais que tu es là En Donaille. Je sais que tu es là Je sais que tu es là pour Je sais que tu es là. Si tu sais que Jésus est là, chante ce cantique avec moi de tout ton cœur. Je sais que tu es là, mon sauveur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tout puissant, je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme, Mon âme est dans la paix, mon âme est dans la paix, car je sais que tu es là. Est-ce que tu sais que Jésus est là? Est-ce que tu sais que Jésus est là avec toi? Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Que ton âme soit dans la joie, que ton âme soit dans la paix. Que ton âme vraiment soit tranquille. Parce que Jésus est là. Même si tu traverses les eaux profondes, Jésus est là. Même si c'est difficile pour toi en ce moment, Jésus est là. Jésus est là. Il, il vient à ton secours. Chante que ton âme est dans la joie. Chante que ton âme est dans la paix. Chante que ton âme est dans la joie. Ton âme est tranquille. Mon âme... Et dans la paix, mon âme est dans la paix, mon âme est dans la paix, car je sais que tu es. et